Trace-clé dans ton mail, c'est « J'en ai marre de tout douter de, de moi ». C'est, j'ai l'impression, la, la pierre angulaire qui tient tout le système de ton tissu de croyance, de ton tissu d'illusion. Euh... Okay. On est encore sur un manquement à soi-même dans la forme de ton expérience. C'est-à-dire que Ok. Alors attends, il y a un truc qui arrive pour toi. Tu te... ouais. La vraie question, c'est le plaisir. La sou... le... Alors, c'est la relation plaisir-souffrance, euh... addiction-répulsion. Voilà comment je pourrais décrire ton... ta problématique. Tu as... as commencé à jouer à un jeu euh, qui te plaisait, qui te permettait de d'explorer des facettes de toi, tu prenais vraiment plaisir, et là tu commences à t'apercevoir que tu ne veux plus jouer à ça. Et ce qui est réellement impliquant dans ton système, c'est comment est-ce que je l'annonce au partenaire de jeu Comment est-ce que je fais pour oser dire que je ne veux plus jouer à la marée, mais que je veux jouer au ballon ou à la balle prisonnier Le doute, c'est la stratégie qui t'empêche te, d'être simple. Comme si tu disais, mais ça peut pas être aussi simple. Et en fait, ça l'est. Comment tu peux dire à une personne que tu veux changer les règles du jeu, si ce n'est en lui parlant, si ce n'est en lui disant, disant, bah, « Maintenant, je stoppe la relation. » Ou « Maintenant, les règles du jeu, je voudrais qu'elles soient comme ceci ou comme cela. » Tu jouais au chat et à la souris. Tu étais la souris, euh, la personne était le chat. Maintenant, tu veux être le chat. Et au fond, tu as peur que la personne s'offusque que tu veux changer de jeu. Et encore une fois, ça résonne. Besoin mal placé. Pourquoi mal placé Parce que tu te concentres sur les besoins de la personne et pas sur les tiens. Assume. Assume. Voilà ce que ça résonne. Pour tout le monde, pour moi, pour toi, pour le groupe, pour toutes celles et ceux qui vont regardé cette question-là. Ça résonne vraiment, changer de forme. Et pour toi, ça passe par l'expression. Ah ok. Tu as le droit d'abandonner ah, okay. le les gens. C'est pas parce que tu abandonnes les gens que tu es une connasse. C'est pas parce qu'on abandonne les gens qu'on est un gros connard. C'est simplement qu'on veut changer de jeu. Et c'est toi et ton intégrité. Toi et. Ah mon Dieu, est-ce que je suis un salaud Non. Tu peux te dire ça, tu peux jouer cette scène-là mais tu es en train de te monter tout un scénario autour d'un besoin très simple, euh, brut, une lumière intense, qui veut simplement s'exprimer. Et en fait, ça résonne vraiment sexualité, ton truc. Hein. Euh, ça résonne vraiment énergie sexuelle, vibration liée à la sexualité. Liées à sex Pourquoi liée à la sexualité Parce que... C'est lié à de la création. C'est lié à de la jouissance, à de quelle manière tu te fais plaisir, de quelle manière tu prends ton pied dans la vie au niveau relationnel, visiblement. Tu la connais, la réponse, en fait. Quand je relis ta première phrase, tu avais tout dit dès le départ, tu me disais, je me sens confuse quant à la détermination à continuer d'investir mon énergie dans certaines relations professionnelles et relationnelles. Tu as tout dit derrière cette, cette sensation de « je me sens confuse », en gros, tu, tu te poses des questions « est-ce que je continue ?» Le fait même que tu te poses cette question « est-ce que je continue à entretenir cette relation de cette manière-là » Ça veut dire que tu as envie de changer. Ça veut dire que tu as grandi au fond. Voilà ce que ça résonne. C'est ouais, le cas pour le groupe. C'est ce côté « je suis adulte maintenant ». Je me respecte. Je sais de quoi je suis capable. Je sais de quoi j'ai besoin. Et ce pas l'extérieur. Je n'ai pas à demander l'autorisation à l'extérieur pour le faire. C'est ce côté autosatisfaction que je ressens chez toi. Parce que tu es déjà pleinement, pleinement puissante de tes choix. Parce que tu as fait le choix d'entretenir de certaines relations. À partir de ce moment-là, c'est... Ok, il y a derrière le troisième, quatrième étage dans ta structure c'est ce côté faire confiance à la vie euh, c'est une manière pour toi de questionner la vie et de dire mais est-ce que tu vas vraiment me rattraper si je change de, de forme et tu restes en place c'est c'est un de de, c'est un moment de flottement une question de c'est comme si tu étais sur, sur la mer en plein brouillard que tu avais un cap tu sais que c'est le bon cap parce que tu as ta boussole et tu vois des îlots comme si tu étais sur un archipel et tu sais que c'est pas cet îlot là tu sais que c'est pas celui là Tu as, as, as navigué dans cette zone là maintenant tu veux bouger ailleurs et tu te demandes mais est-ce que j'ai vraiment envie de bouger ailleurs alors que tous tes matelots sont au courant les voiles sont mises le vent est bon la boussole indique que tu vas vers la, vers la bonne destination vers le bon cap et toi tu te demandes la simplicité c'est vivre les choses la simplicité que tu cherches c'est ok je redis parce que c'est la même information c'est accepter de changer de forme accepter d'être celle qui vient bouger les règles et donc celle qui a les règles celle qui prend les décisions celle qui fait évoluer les autres à travers ses envies et ses désirs parce qu'au fond c'est ce qu'on est on est des êtres égocentriques donc, basé sur un ego, et ça c'est ok. Et à travers euh, les désirs, le plaisir et le déplaisir de l'ego, eh en fait, toute la vie change. Toute la vie d'une personne peut changer parce que tu as décidé de ne pas venir à son rendez-vous. Mais ça c'est parce que tu voulais que c'était la forme ultime pour toi de te respecter, de t'aimer et de te faire plaisir. Voilà ce que ça résonne au fond. Voilà ce qui est vraiment, ce qui résonne vraiment, ce que je sens vraiment. Et ça, ça ouvre énormément chez toi. Au niveau de ta structure, c'est... Un espace où tu, à la, tu peux à la, fois, à la fois te poser et voyager. Comme si tu étais le cul vissé sur une chaise et à la fois tu pouvais parcourir 10 000 km en 5 secondes. Accepte de jouer le jeu de Lego. Et à changer de forme avec lui. Parce que c'est un compagnon qui est là pour toi. Qui est là avec toi. Pour t'accompagner à grandir. Donc, suis-le. Regarde un oeil s'il ne va pas trop loin. Donc, Mets de la conscience sur tes actions, sur tes choix. Et jouis de ta transformation personnelle. Voilà ce, que, voilà ce qui est au fond. Belle soirée à toi, salut